God down. Yes! Bonjour à tous les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, et ben bah, abonnez-vous. Alors aujourd'hui nous, nous nous retrouvons pour le, le premier épisode de du let's play euh, BDO euh, My Life Oh un personnage a ah, une calvitie <rire> Bref euh, Bah du coup c'est le premier épisode et on va commencer par savoir si je vais quitter le jeu ou pas Donc euh, vous l'avez sûrement vu dans le titre si je quitte le jeu ou pas Mais en fait je vais tenter Tête Et <rire> ouais tête Xarka et tête homme. C'est parti on va savoir si je vais quitter le jeu Putain j'espère que ça va vous plaire hein, de me voir euh, quitter le jeu bien sûr Parce que euh, on sait que vous êtes là pour ça bande de petits saligots Vous êtes là pour me voir quitter le game Bande de petits saligots putain je vous jure Allez c'est parti Ah là là là là c'est ça c'est ça blague des airs C'est ça qu'on aime dans le jeu c'est de pouvoir se dire que hop on perd, euh, on perd, on perd euh, 4-5 jours de farm, quoi. En un clic. Yes. Ça, c'est lourd. Et voilà. Nous y sommes. Nous y sommes là. Nous y sommes ici. Mon dieu. Ah, j'ai tellement peur, les amis. Oh, le bâtard. Oh, my God. Non, non, non. 20%. Okay. Man. Hello. It's me. Oh mon dieu. Allez. Ça fait mal! Ah! Je décède! Ah! Bah, merci d'avoir suivi ce let's play de un épisode. Euh, adieu! Eh bien, salut tout le monde, c'est Opress Lane. Et ce soir, nous nous retrouvons pour un petit jeu d'horreur. Donc, c'est Nightcatcher. Putain, la musique elle me stresse déjà. Oh putain, ça y est. C'est fou je vais mettre les jambes bien fort, comme ça je vais bien gueuler. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Salut Tommy, c'est ton bon vieil ami de l'Exoprojet. Euh, J'espère que tu as bien dormi. La, la nuit va être fun. Ah, euh, bien, peut-être la dernière. Tu as le temps d'aller dehors. Je crois que c'est ça la traduction. Alors, apparemment, il y a un virus donné à la station de police. Je suis pas sûr de la traduction. Euh, J'ai récemment oublié. <rire> c'est hyper stressant. Ok, donc là, là je peux me déplacer. Je vais avoir tellement peur. Il va y avoir le premier truc qui va arriver là. J'ai aucune idée. J'aime pas de quoi le jeu parle presque. peut-être y avoir plus bas. Et le tiroir du milieu. Ça, je peux pas pousser. Bon bah, c'est quoi ce qui fait ce bruit, putain Je suis en panique totale. Oui, bonsoir Véronique. Qu'est-ce que vous avez apporté mes dossiers Je vais retrouver une tête entre deux étagères. Je vais pas comprendre. Je sais pas ce que je dois chercher. Trouver une clé. rien. Ah, un code. Bon, je vais réessayer. Euh, sinon j'ai relu la page Steam et en fait euh, on a un... en fait on est dans on est un policier qui s'est endormi dans le poste de police et euh, on doit s'échapper du poste de police sans se faire niquer par euh, le robot garde et, euh, celui nos... Les... et celui qui a donné celui qui a dit qu'on était là au robot garde euh, un gros psychopathe en gros vraiment une aération de merde hein. bref yes totalement rassurant No electricity. Oh! Oh, ce vieux bruit de mort. Ok, what the fuck? 1 égale 6. Ah putain, en plus, je crois que j'ai vu un. Hein. Oh putain, j'ai cru que c'était un robot. Les androïdes passent. Hmm. D'accord. Je pense que la vidéo fera 3 parties. Euh, je viens de là, je crois. Ouais. Bon, go se fait enculer par ici. Ça fait tellement peur. Je sens tellement qu'il est pas loin. Je <rire> suis pas bien, putain je suis pas envie me faire péter la rondelle. Casser ses jaloux Ton perd le ventilateur. Pourquoi il y a que dans les couloirs où il y a des vieilles musiques locaux putain C'est pas rassurant. Putain les gars, je suis tendu comme un string. Merde. <rire> ok. En gros il dit qu'on devrait on ferait mieux de pas le croiser, sinon il va nous péter la rondelle. Y a de l'électricité à remettre quelque part encore Ah c'est là Oh ton père Et euh, on fait comment si on voit son gros race là en fait On oh, va enculer. Et on fait comment oh, je, je sais pas moi Bon on va laisser ça comme ça hein, tant pis Bon Pour la partie 1 on va se faire euh, Détruire Je vais voir ce que ça fait Hein Ah c'est rien en fait C'est genre info Putain J'ai peur tellement pour rien en fait Il est où le courant What oh, Arrête Ok, nickel. Ok. Ok, le robot il a à peine disparu, pas du tout flippant. Là y a rien. Mais. C'est où l'électricité là Sauf retourner au début. Non, le début c'est là. Hein Let's do this shit man! bah de toute façon c'est pas comme si plus réussir c'est juste qu'il paie pas mais bon au moins il y a pas de suspense voilà ça t'est fixé plus vite non, bah ouais, je, <rire> je pensé, hein. sais que j'ai tout perdu ah, direct. Ouais, ouais. allez c'est parti on va acheter une pierre de de sum c'est comme ça qu'on les appelle dans le game petite pierre de sum. pouf 1 million 6 pour perdre une tri pour ça, perdre je... une tri <rire> 1 Un million six je <rire> suis mort j'en peux plus je décède J'en pleure de rire. Putain, en plus il faut que ma précoille se fasse. Bon, je peux encore de attendre. Tu sais que la classe c'est direct Timo en fait. Tu vois, tu sais, des petits trucs hein, qui font pas trop de dégâts, mais c'est bon en fait. <rire> regarde, tu sais, t'as envie de mettre des petites claques Arrête Reviens ah, viens ici C'est euh, moi qui aurais de dire ça en fait. <rire> On regarde des kilomètres hein. <rire> J'ai vu un mec faire un tête beg avec 33 et F... 36 c'était bon je... Je... Oh, voilà. Dragon ah, Easy J'étais mode... pas, pas attaqué what the fuck bro oh, t'es chiant fais en avant en fait. <rire> <rire> t'as vu que je m'en approchais un petit beg et tout genre ça me fait penser il me faut Ebetate là <rire> putain c'est trop je cher pas grave. et même casque Homme de Griffon c'est 60 millions 70 ah oh, c'est le prochain truc que je vais acheter je mange mon micro Bon, bon les gars moi les ça, ça me, me casse les couilles d'attendre la préco là je vais l'acheter Bonne nuit les gars Bonne nuit Bonne nuit je dors bien Allez c'est parti Alors est-ce que j'ai une à tête Attention Roulement tête tambour. GG Je crois que t'as réussi mec Mais oui t'as réussi <rire> <rire> <rire> Ouais Casse, c'est fini. J'ai pas vu que j'étais un. Oh putain! Ouais, c'est que c'est bizarre ta classe pour toi. Des hein. fois tu t'y perds. Hein. Ah, je crois qu'il fait une petite danse. Ah, j'ai arraché ma gorge. C'est très très mal. T'étais en train de stream ou pas? Oh, oh j'ai qu'heureusement. heureusement. Ah <rire> oh, merde!